Félix yeah, yeah. Ah tu connais gardé Wow Ah Delos André là yeah. Salut Bodo, c'est comment Voilà mon calé On oh, m'a dit que c'est gardé, Aujourd'hui je veux voir ce qui va se passer oh. A ah, mon pote de bonne arrivée ce si nous qui nous d'installer t'installer Tu m'as quoi apprendre mon ami no yeshicalé T'as tu connais Veux-tu un Gucci un fashion tout carré on n'en fait pas des tonnes Baby maman veut que je la mène à mon Mais mais pas bête pour la dose Elle m'a vu un gâteau j'ai la mis au fou ma couche pour un poisson j'ai la brisé Laissez son flex La zone est minée Je raconté de la gruta tu connais que j'ai pas t'embousserra, j'vais les, les fêler yeah. Qu'y a des embouilles dans la boîte, yeah. tous les gars s'engarmés oh Les ouais. buts se passent des bradouilles, la sœur est lancée, ne me casse pas les couilles Toutes les hauts sont en tannant, c'est pour les chicoter jusqu'à la dame On va péter les champagnes de désordre, t'es pas venu c'est plus la peine dehors de On va s'amuser jusqu'à la mort, no. sans tout ce qu'au courant okay. que j'suis tout Bah ouais, yeah. ouais no, no. Les généraux à la Gang. Baby maman vient danser. Danser, danser, tous les cheveux sont gardés. La cité elle est éliminée, oh. non, tout est cadouillé yeah. yeah. wow. Donc faut te lever, tu vas danser Faut te lever, tu vas danser Faut te lever, ta, tu vas danser Faut te lever, tu vas danser Faut te lever, ta, tu vas danser Faut te lever, tu vas danser Faut te lever, ta, tu vas danser Faut ah. te lever, tu vas danser Faut te lever, tu vas danser T'es lévé, tard vas danser, Dans, je danser. Ouais, que je balance le couplet Vous me ne pas de jacter Notre truc il est violent, je vais le déchirer Déjà pris la décision par de machines arrière oh, ouais. Ce soir on est là pour s'enjailler, s'amuser Y'aura que les mecs pour les gars stylés L'inspivé de Neptune, le flot de l'espace A Céleste Black qui fera sa place Oh, faut t'élever tu vas danser Ça vient de loin, faut pas t'en faire Y'aura qu'il artiste pour mettre tous les gars quand je rassure au courant de tous autres, tous deux c'est pour s'amuser jusqu'au matin Les vides, il ai l'épuisé, plus le top du la bise de danse, on va se défouler. Le marché et les camps, va le taquiner. Aïe, hey, t'as pigé, faut pas essayer. Faut t'élever sur le mot, tu vas danser. Envoie la soirée, le est tu connais. Aïe, hey, posé dans la cité, cité. Mes refroids sont tout frais, tout frais. Dans la tebois, tout est carré. On est là pour s'amuser, tu connais. Wow, ah, tu connais. Sa flingue, chouchou ni la bourgeoisie. Le flow, il est méchant. Harry Cid, le mignon. Morel, le mignon, tu connais. Un ensemble, Baby maman vient danser. danser Tous les ils sont gardés, yeah, La yeah, cité elle est yeah. Oh, oh Non, tout est qu'à yeah. yeah. wow. Donc faut te lever tu vas en danser non yeah. yeah. non. No. Yeah. Yeah. faut te lever tu vas danser Faut te lever tu vas danser Faut te lever tu vas danser Faut te lever ta, tu vas danser uh. hey. Faut te lever ta, tu vas danser Faut te lever tu vas danser faut te lever tu vas danser Kenzo Black, Ryan Killer, Antihuang, depuis la feja, on est ensemble. Vous connaissez, on va jamais se laisser. you ah c'est gâté, Faut te lever, tu vas danser. Faut te lever, t'as tu vas danser. Faut te lever, tu vas danser. Faut te lever, t'as tu vas danser. Faut te tu vas danser. Faut te lever, t'as tu vas danser. Faut